Meilleure boisson les gars. Sachez que ce n'est pas la vraie boisson. Hein. Donc j'ai terminé ma bouteille de tropical. J'ai mis de l'eau de la grenadine. Franchement, meilleure boisson à jean. Coucou mes petites chicanes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ma part, tout va très très très très très, très bien. Franchement, j'ai passé mon examen aujourd'hui, premier examen, Non, non, ça a été, on continue, bless me, God bless me, God bless you. Et vous, comment est-ce que ça va Voilà, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vous inviterai mes petits chicanes à liker d'avance parce que si tu es là, c'est que le sujet t'intéresse, donc encourage ta frofro à vous abonner, surtout, surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Franchement, ça fait trop plaisir quand tu prends les abonnements, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Si vous n'aimez pas le contenu par la suite, vous vous désabonnerez. Mais franchement, faites plaisir. T'aimes bien la vidéo d'une personne, tu t'abonnes. Moi, je m'abonne tellement facilement aux chaînes des gens. Après ma petite heure de pub envers moi, je vais vous dire de quoi va parler cette vidéo. Vous aurez pu le voir dans le titre. En fait, ça serait une vidéo sur mon... Persine à la langue. Slap, slap, sort ta langue, slap, slap, donc, ta langue. Slap, slap, slap, sort ta langue, non, non, non. fais ça bien. Voilà, donc, petit euh, on se retrouve pour une petite vidéo sur euh, l'historique de mon à la langue. Je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails des détours parce que ce versignal à une vie je l'ai fait deux fois. Je me suis fait opérer. Si la vidéo t'intéresse, reste pour la suite. Mon petit chicken par quoi je vais commencer, Il faut savoir que moi je suis fan des piercings mais depuis que je suis très très jeune, bon là, je bon, j'ai pas non plus 40 ans hein, j'en ai 22, là vous voyez je vais encore en faire un mon de tantôt j'en ai un autre adore moi les piercings c'est moins live, j'adore j'adore les boucles, les créoles et tout, on s'en fout c'est pas le sujet. Donc, un peu quand même. Donc, depuis très jeune, j'adore les piercings. Je fais que regarder. Depuis que j'ai 14 ans, je me suis dit, je veux le piercing à la langue. Parce que tu sais bien, quand tu as envie de te faire un piercing, parce que tu es passionné des piercings, tu regardes piercing, oreille, oh, nanana, tu vois, oh, c'est beau, j'ai envie de me faire celui-là. Ça s'appelle le fanatisme. Et moi, je suis comme ça. Donc, tout naturellement, depuis moi plus tendre enfant, je regarde des revues, des gens qui sont percés, etc. Je suis tombée sur le piercing à l'angle que j'ai trouvé magnifique. Je sais qu'il y a plein de préjugés sur le piercing. Ma mère la première est remplie de préjugés par rapport à ce piercing. Je me suis pris pas la gueule. Mais, euh, c'est pas grave. En fait, quand tu veux quelque chose, tu assumes les retomber. tu vois les retombées. Voilà. Donc, je sais que ce piercing peut paraître vulgaire, ouais, un piercing de chouin. Pensez ce que vous voulez. Si vous voulez penser que je suis une chouin, Allez-y! Parce que non, mais franchement, il ne faut pas l'user non plus. Je ne comprends pas le prix. J'ai envers ce piercing. Genre, il est discret, il ne se pas. À part pour les cagoles qui parlent Tu vois, le de... piercing. Mais voilà, ou sinon, il est discret, il ne se pas. Moi, je vous dis, c'est au bout de deux ans que ma mère a découvert ce piercing. Je vous explique. Donc, revenons à l'historique. 14 ans je vois les piercings, je me dis, je veux trop me le faire. Puis ma copine Anya, on avait un quand j'étais en secondaire, fan. Elle changeait ses piercings, quand elle changeait ses boules. là, j'étais comme as là-bas avec tout, tellement j'étais fan. J'aimais trop, trop beau, je kiffais tout. Bref, le temps passe, j'arrive à l'Unif et tout. Je parle avec mes potes. Et je me rappelle, donc il y a 4 ans, que je mon premier piercing. Je disais, ouais, je veux trop me le faire, je veux trop me le faire. Et je crois la veille du 24 décembre, un truc comme ça, ouais. Je me rappelle très bien, je pense, Alice, dis-moi si c'est ça. Euh, Alice, elle me dit, mais c'est bon, euh, à un moment donné, fais-le, fais-le. J'étais là, non, ensemble, bien, on était à l'étude, enfin, à l'étude. Pridiane, es-tu prête Fais-le, par exemple, Je stresse Gilles, je reviens. Au final, bim, ouais. je le fais. Dire la langue une dernière fois, pour, euh, pour qu'on la voit bien. Allez, vas-y. Trop longtemps, je l'ai fait, d'où Go. Donc, euh, <rire> la femme, il n'a pas voulu qu'elle se rentre, mais... <rire> donc, elle est laine, vous savez où, du coup Franchement, il faut savoir que je suis une kéloïdienne. Parce que moi, je fais des kéloïdes partout. Je pense, les blagues en général. Je pense que c'est par rapport au, où on a beaucoup de je sais pas quoi du coup. La peau se... Est kéloïde, bref. Je pense que la majorité des blagues qui font des piercings ont des kéloïdes. Voilà. En tout cas, moi, ma peau, très, très, très, très kéloïdienne. Mais enfin, Ce n'est pas grave. Les kéloïdes. Ça tue pas! Quand tu veux vraiment un piercing, même si tu as une kéloïde du 1er au 31, tu vas garder ton piercing et tu vas tout faire pour que la kéloïde C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai des. Fut un temps, je stressais d'en refaire les piercings. Oui, je m'égare. je me disais, ah, j'ai la flemme d'avoir des kéloïdes, de mais vraiment, à un moment donné, quand tu kiffes ton piercing, je m'en fous. Je m'en fous. Genre, ça finit par partir, donc, c'est pas fin de couloir. Euh, j'ai payé euh, 55 euros, je pense, le... la première fois que je l'ai fait, ou 50 euros, je ne sais plus. 50 euros, on va dire. Donc j'arrive et tout, je pense qu'elle m'a... Oui, elle m'a anesthésié. Donc elle, elle, elle m'explique un peu, elle va me le faire, elle m'explique, elle prend ça, nana, tout stérile, propre, nickel et tout, elle est sympa, ça va. Un peu cher, mais je pense que comme elle a le monopole sur elle-même, bah, ma foi, elle met un peu les prix qu'elle veut quoi. Bon, ça, va. on ne paye pas 80 balles non plus. Mais quand tu vas à BX qui bien fait très propre aussi tu payes moins cher mais bon voilà la vie est un choix tu décides de le faire elle est là, tu assumes le prix basta cause il va pas commencer à négocier parce qu'il n'y a pas à négocier j'arrive et tout euh, stress total elle m'endort la langue euh, mais dieu je suis comme je commence stress en panique tire la langue pas tire la langue le matériel pas le matériel euh, elle, non, elle me demande où je le veux moi je, comme j'avais peur que mes parents découvre, j'étais bien au fond, d'où le fait de... de toute façon, je trouve que l'endroit est bien, ouais. elle va me le faire à la gorge, j'ai la langue blanche, non, non. bref, donc, tire la langue et tout, elle prend, bim, elle a fait, franchement, j'ai pas eu très mal, j'ai pas eu mal, c'est juste un peu saisissant et tout, nan, nan. mais j'ai pas eu mal, vu qu'elle m'a anesthésié la langue, elle n'explique bah, Je vais au là glaçon, pas glaçon, pour euh, diminuer la douleur, pour pas qu'elle gonfle et tout, etc. Donc première barre, barre très grande. Euh, à garder combien de temps Deux mois, je pense. Moi, je vais garder, je crois, deux mois. De toute façon, je vais vous expliquer. Euh, le truc, c'est qu'en fait, quand tu fais un piercing à la langue, tu dois vraiment éviter tout ce qui est piquant, même les aliments, les trois premiers jours. Euh, beaucoup manger de trucs froids, yaourts, glace, etc. Le truc, c'est qu'on était en décembre, plein hiver. On, les Noël approchaient. la graille impossible. Donc, ça me dit, en plus, le soir où je rentre, pour pas inquiéter, pour pas me faire cramer, ma mère, la veille, je me rappellerai un riz sauté, pimenté. J'allais là la langue comme as. J'étais là à manger la fourchette qui se coince. de ma j'ai fait une keloid Je vous explique, j'ai fait une keloid Et j'avais de la peau, mais comme jamais ça faisait pas mal du tout, genre pas mal du tout, mais juste c'était gênant, dérangeant. Parce qu'en fait, ma peau avait sur -cicatrisé. Ça veut dire que je mettais trop de produits. Parce que moi, elle m'avait dit dès que tu manges, tu dois faire un bain de bouche, frère, un biscuit, bain de bouche, un bonbon, bain de bouche, une bain de bouche, bain de bouche, bain de bouche, c'était tout, much les bains de bouche. Frère, maintenant, donné j'ai exagéré. Ma foi, peut-être que j'ai mal compris. Ma foi, peut-être qu'elle n'a pas assez précisé que flo, flo trois fois par jour, c'est très bien. J'en faisais au moins six fois par jour. Moindre chose, hein, c'est trop. Du coup, quel weed? Oui savoir que donc je les fais décembre etc en janvier j'allais je partais de chez moi je vivais plus chez moi parce que j'ai dû vivre avec une dame à mobilité réduite pour m'occuper d'elle etc euh, janvier tout ça ma mère et mes variettes pas remarqué je venais de temps en temps chez eux mais ils n'ont pas vu que j'avais le piercing en plus moi j'ai pas du tout autres directement oui donc pour vous dire j'ai eu mal euh, j'ai vraiment eu mal une semaine et demie une semaine ma langue qui tant. on pouvait plus mais j'ai pas osé okay. euh, ça bavait un peu mais ça va hein, c'était pas non plus mais ça faisait mal franchement il faisait mal je vais pas mentir quand ça gonflait ça faisait mal surtout que moi je faisais mal live, ça savait bien je mangeais normal euh, noël enfin j'étais me gaver je me suis quoi enfin bah la vie quoi j'ai fait ma vie en fait j'ai fait ma vie mais je pense que ça n'a pas aidé parce que le piquant là vous savez les où on mange pimenté piment, et, piment épices etc ça n'a pas matché Bref, j'anvier, je vais vivre chez la dame. Euh, je, je fais ma vie, nanana. Non, non, non. Arrive en mars, je vois que la kéloïde est grosse. Je sais c'est ce pas possible, à un moment donné, euh, je vais voir la, la meuf du piercing. Euh, elle me dit Wah. elle me dit je ne sais pas. La tête de ma mère qu'elle m'a dit qu'elle savait pas. Qu'elle ne savait pas que je devais continuer à faire des bains, mes frères. J'ai été revoir un autre perceur qui m'a dit. Je te conseille d'aller voir un spécialiste et arrête les bains. Je me rends à l'hôpital, je ne sais même plus c'était si dans quel service. J'arrive, j'explique mon problème au docteur, je lui montre, hein, voilà. euh, Donc, elle m'explique qu'elle va devoir m'opérer. Ben ouais, je dis, mais là, je pourrais remettre mon bercine après, elle me dit, ah, ben non. Parce qu'en fait, là, elle va couper la kéloïde et en gros reboucher le trou. Quoi. Elle me redonne rendez-vous pour la semaine d'après. J'arrive, elle m'enlève mon bercing, anesthésie de la langue, elle me met le, le laser en fait. Elle me coupe la kéloïde tout en bas. Ça faisait pas mal que j'étais début. Elle m'enlève, du coup, ça me bouge le trou. Impossible, persigne, bouchée, fermée, bloquée. Dégoûté. Je suis obligée d'être sans persigne. Au bout de ma vie, j'ai perdu une partie de moi. Non, vraiment, parce qu'en fait, quand tu enlèves ton persigne, tu te sens nu. Mais c'est, vous allez dire, bah, j'abuse, j'abuse pas. J abuse pas. Parce que tu es habitué. En fait, c'est drôle parce que quand tu l'as, tu ne le sens plus du sens. Des fois, j'oublie que j'ai un personnage, J'oublie, je le sens quand même. Mais j'oublie, j'oublie. Mais quand tu l'enlèves, ah, tu t'en rappelles hein, que tu l'as plus. Ça, euh, putain, toute la problématique de l'être humain. Tu as, tu veux pas, tu veux pas, tu l'as. tu Mince, oui. Donc, le temps passe et tout, je décide en août de le refaire parce que ça me manque trop et que euh, mon médecin m'avait dit tu une chance sur deux de refaire une te dire une septicémie. N'importe quoi. Tu as une chance sur deux de refaire une, une, une, de une Kellowe. Donc tu peux le refaire, mais voilà. Août, je décide de le refaire. Je me rappelle, c'est le jour où je crois j'avais été payée, mais ouais, ouais, 28. Ouais, non 28 juillet, je décide de le refaire. Je vais, je le refais ABX cette fois, c'est celui-là. Au top, je paye 30, 40, 40 balles, voilà, 40, 43 balles au lieu de 50, 55, plaisir. Je l'ai fait, il m'a fait moins mal parce que, évidemment, bah, oui, c'était frère mais mais comme il y avait quand même de trous de dessus franchement, ça allait. Je l'ai refait, puis même procédure, etc., pour la cicatrisation, tu dois faire attention. Là, j'ai respecté, je me suis pris des soupes, j'ai dit à ma mère que je faisais un régime rééquilibrable cru en mode normal, enfin elle s'en fout, ah, tu manges ce que tu veux, donc je, vraiment je mangeais de la soupe, je mangeais des salades de fruits, euh, genre c'est euh, des fruits en, en boîte là comme ça, enfin bref, c'est tout, toute ma life, très attention je mettais du produit que trois fois par jour, tout s'est donc très bien passé pour la deuxième fois, de là j'ai mon piercing et ça va faire deux ans que j'ai le deuxième piercing du coup, et ma mère ne l'avait jamais remarqué, elle a remarqué l'année passée, donc on va dire un an après que j'ai refait euh, la deuxième fois. Donc voilà. Et elle a remarqué comment on était parti manger. Euh, on était parti au marché en fait. Et puis à un instant de dorums, on était avec mon oncle qui venait de Colombie. Et donc euh, on, on était six, assis. Et mon, ma soeur, mon frère, mon oncle, ma mère et moi. Et j'étais la seule qui mangeait pas parce que j'aime pas du tout euh, le, le dorums du, du marché. Parce que ça me dégoûte. Il y a trop de viande. Je suis vite dégoûtée des bails. Donc je décide de pas manger. rêve Et mon oncle il fait une blague et je rigole. <rire> et j'avais une. Et j'avais le persigne vert, parce que ma chic, je m'en fâchais elle le persigne. Ma mère me regarde. Elle me dit, t'as fait ton persigne. Elle se rappelait qu'il y avait un, non J'avais dit que je voulais trop le faire. Et... J'ai un. Elle me dit, t'as un persigne. Elle me dit, montre. Et moi, je montre, mais je montre la chic. Elle me dit, ah, c'est une chic. Et j'étais gênée, et t'as mon oncle. Mon oncle est prêtre. Bon, ça n'a rien à voir, mais voilà. Mais lui, il ne juge pas du tout, il s'en fout. Elle me dit, c'est une chic. Je rigole et tout nerveuse ma, ma petite et comme mon petit frère, ils savait que j'avais un c'est pas du tout est une ils sont mis J'ai tout son hein. Je suis trop mal et tout. Et puis elle me dit, montre. Et je montre. Donc voilà, elle voit que c'est un berceau. Elle me dit, vraiment. Puis elle me dit, pourquoi tu fais ça Je dis, mais ça va, j'aime bien et tout. Elle m'a rien dit. Elle m'a rien dit. J'étais choquée. I was shocked. Depuis deux ans, je lui ai dit. Après, je lui ai dit, mais tu sais que ça fait un an que je l'ai. Ouais, hein. je pense que ça a mis à la menthe parce qu'elle a dû se dire oh c'est pas possible abandonner là depuis un an j'ai rien vu Je vais pas commencer à Mais maintenant t'as pas ou quoi donc voilà du coup ma mère a découvert comme ça hein. mon père il s'est toujours pas gars. mon père il s'est toujours pas là très très grave hein. pourtant moi je, je, suis, je suis avec mes parents j'ai euh, une bonne relation avec mes parents donc ils me voient je rigole et tout, je monte mes dents ka, ka, ka. mais euh, ils ont pas vu ou alors c'est trop bizarre parce que mon père a regardé mes, a regardé mes vidéos à l'ancienne où je faisais mes story time. Et j'ai l'impression qu'on voit que j'ai un piercing. cas elle n'a jamais rien dit à ma mère. Ma mère m'a jamais dit qu'il était au courant. Ma mère m'a dit qu'elle pensait qu'il était pas au courant. Sinon, il aurait dit quelque chose. Mais oui. Bon, voilà, les gars. Un petit historique sur mon piercing à la langue. Je vous ferai une vidéo avec tous mes piercings. Je vais m'en faire un nombril à son as possible. Ma petite soeur et ma pote, Chika, Donc, je serai de filmer ça. Pour vous montrer à Mam les bébés, franchement, euh, moi je kiffe les piercings. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que la petite story time, désolé pour la luminosité, la lumière là, qui vient, le soleil. J'espère que la petite story time vous aura plu à Mam les bébés et euh, que j'aurais pu vous renseigner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à donner, dites-moi en commentaire. Mon Instagram est juste là. Allez me follow, posez-moi les questions. Si vous avez besoin de piercing, comment voilà. Euh, vous pouvez me poser des questions sur mon piercing ou. Téton en privé parce que ça, je ne ferai pas de vidéo parce que si mes parents tombent dessus, ça ira. Ça, vraiment, je me fais bannir du blé de, de chez moi. Je vous répondrai en privé ou même en commentaire. Allez-y. Je vous fais des gros bisous. mon petit chicken, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.